que dans plusieurs secteurs, on a voir avec les biens publics numériques. Donc, le système est intégré dans DSIS. De voir en compte, chaque volet de la question. Maintenant, cette alliance de biens publics et en droite ligne avec les OED parce que ça prend en compte la technologie afin de l'adapter dans tous les pays de manière assez rapide. Nous remarquons également que tout le monde veut apprendre de la plateforme dhis 2 et c'est merveilleux. Je pense que dans toutes les conversations, on dit toujours que la technologie est importante, mais ce n'est pas la chose la plus importante pour DHIS2. Et c'est très important et ça a marché. Plusieurs personnes se focalisent trop sur la technologie et ne voient pas ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce qui se passe dans la communauté qui les entoure. Parce que les problèmes, c'est partout dans le monde et nous essayons de tirer des leçons de tout ce que nous verrons. Le rôle de des universités, que ce soit euh, les programmes de master ou de doctorat, les académies, hisp, tout ce que nous avons mis sur pied depuis des années, bien avant que la technologie. Ne soit open source. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et on ne peut pas résoudre ce problème en un claquement de doigts. Et je crois que ça fait peut-être euh, 30 ans pour pouvoir arriver à cette initiative aujourd'hui. Et je pense, en tant qu'une personne qui essaie d'avoir de, des alliances sur les biens publics, non seulement on peut tirer profit des modèles d'apprentissage, mais aussi euh, prendre de votre expérience en tant que communauté. Parce que plusieurs personnes qui nous suivent maintenant, que ce soit euh, les 300 délégués environ qui sont ici sur place et les 400 personnes environ qui vont aussi nous suivre en ligne. Nous sommes tous d'accord que c'est une communauté mondiale et donc on devrait tirer profit de tout cela. Ce que nous voyons aujourd'hui, pour ce qui est de l'alliance, on a plusieurs pays qui rejoignent ces modèles maintenant. Il y a ce que nous appelons la « souveraineté numérique » et ça a plusieurs noms d'ailleurs. Mais la chose la plus importante, c'est que de plus en plus, les gouvernements se sont forcés d'adapter des technologies qui doivent faire partie de tout ce qu'ils font. ce qui particulier ici, c'est que nous parlons de l'infrastructure euh, numérique, que ce soit les plateformes de paiement, les registres d'état civil. Il y a ce risque de se tromper. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde et ici en particulier parce que Il y a la question de la capacité pour pouvoir avoir le contrôle de la technologie et avoir tous les droits. Mais dans plusieurs pays, il n'y a pas le luxe de pouvoir se payer une technologie quelconque. Alors, nous avons euh, le besoin d'avoir cette technologie open source. Pour pouvoir le faire aussi, nous avons besoin de la capacité interne et il faut aussi que des agences puissent être impliquées dans l'implémentation ou la mise en œuvre pour dans tous les pays. Maintenant, même si euh, la communauté ISP et DHIS2 euh, s'y donnent corps et âme, mais ça ne se passe pas dans tous les secteurs. Dans, ça se passe dans l'éducation, euh, dans le développement international. C'est parce que le DHIS2 est en train de l'implémenter pour les dans les pays. Ça ne se passe pas dans l'identité numérique pour le moment, mais ça a commencé quand même avec l'Inde. Si cette transformation était plus locale et, plus et que ça a plus lieu, il faudrait prendre en compte le renforcement des capacités. Et ça doit se passer d'une mani manière conventionnelle et non d'une manière classique. Maintenant, ça doit être mis en place sur le plan local également. Et donc, quand Christine a parlé du fait de partir bien au-delà de l'aspect sanitaire de l'HIS2, j'ai deux choses à dire. Il faut pouvoir premièrement mettre des HGS2 dans l'éducation, l'agriculture et ça se passe déjà et je crois que c'est une évolution naturelle. Maintenant, des 2 n'est pas la seule plateforme numérique dans le monde. Il faudrait prendre en compte d'autres intégrations et au-dessus de non seulement la santé, il faudrait que DHIS2 soit une communauté comme HISP. Donc, il faudrait que les communautés puissent collaborer avec HISP non seulement sur l'adoption de DHIS2, mais aussi d'adopter le concept de renforcement de capacité et le fait d'être une plateforme mondiale. Je suis content d'être ici et j'espère que dans vos pays, j'espère qu'on pourra être en contact pour pouvoir tous s'entraider, pour pouvoir mettre en place ce modèle de bien public, pour pouvoir tirer profit de cette expérience unique pour que ce soit un, un modèle pour la coopération euh, numérique dans l'avenir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très d'accord avec vous. Maintenant, vous avez parlé de nos nouvelles collaborations. Nous avons eu des donations euh, d'une de, RAD pour 10 étudiants en formation de doctorat. Maintenant, nous essayons de renforcer les capacités dans les pays pour le bien public en matière numérique. Alors c'est bien. Maintenant, vous allez écouter des questions cross-sectorielles dans durant cette semaine. Donc, et, et, comprenez-nous, vous qui venez du secteur de la santé, parce qu'on a compris que euh, durant la pandémie, ça a aidé dans ce domaine sanitaire. Maintenant, euh, c'est parti du niveau euh, du ministère de la santé, mais c'est parti jusqu'au différentes présidences de nos pays. Ça prend en compte euh, les ports d'entrée, l'immigration euh, à l'aéroport, etc. Donc, c'est un modèle mondial et on a compris euh, comment faire la gouvernance électronique via une plateforme comme DHS2. Donc, il faut tirer profit de cela. Maintenant, aujourd'hui. Je vais vous présenter encore plus d'informations sur le modèle de renforcement de capacité parce que nous prenons ça en compte. Il faut être alors explicite pour expliquer comment est-ce que nous travaillons parce que c'est ça le, le, la soupe secrète pour comprendre comment est-ce on peut euh, renforcer les capacités dans les pays pour qu'ils puissent être pertinent à tout temps, que ce soit sur le plan numérique pour suivre ce qui se passe dans le monde et aussi avoir un progrès mondial au travers de l'innovation locale. Donc, ça a commencé en mai 2020, lorsque euh, les biens euh, venez en Afrique de l'Est via l'Ouganda. Maintenant, euh, il y a la question d'innovation qui s'occupe du suivi de tout un chacun, le fait d'avoir des certificats, que ce soit sur euh, tous les plans pour pouvoir avoir les biens dans l'Afrique de l'Est en général. Donc, cette plateforme réussit à innover et nous essayons de partager l'innovation. Et également, je répète que nous sommes en train de partager l'innovation de tous les groupes HISP. Nous sommes en train d'apprendre et nous essayons d'implémenter cela dans tous les pays et nous essayons aussi d'incorporer cela dans les innovations locales au niveau de tous les pays. Maintenant, du 1er janvier 2022, il y a eu une sorte d'amélioration pour se devenir un centre. L'Université d'Oslo veut que ce soit multidisciplinaire et que ce soit haut en matière de la hiérarchie. Nous essayons euh, de, de mieux performer. Nous avons ouvert le centre la semaine passée. Vous pouvez voir les couleurs, c'est des couleurs assez vivantes. Et nous avons des photos venant euh, des, des travaux sur le terrain dans tous les pays. Donc, euh, nous essayons de tout faire pour euh, avancer. Donc, voici euh, le résultat. Vous avez vu ça à, à plusieurs euh, moments. Donc, euh, ceci a été fourni par les ministères de la santé et nous avons 2,4 milliards de personnes qui ont aussi bénéficié de cela. Comment est-ce que cela est possible? Je veux aussi remercier les investisseurs ici présents sur la plateforme et également euh, les partenaires parce que euh, le partenariat a été, je veux dire, crucial pour euh, pouvoir travailler ensemble et être pertinent et mobiliser les fonds quand, lorsque les choses seraient importantes. Parce que vous savez, durant les premières années, je ne sais pas si j'ai oublié. Euh, une diapo, ça va venir bientôt. Donc, je disais, durant les premières années, on avait de la recherche. Des fonds qui venaient. Ensuite, il y a l'honorat, le le Fonds mondial qui sont aussi venus nous soutenir. Ils sont toujours là lors de nos réunions, euh, lors de nos discussions, pour voir comment est-ce que cette plateforme serait disponible pour tous les pays, pour que ce soit pertinent pour tout un chacun, et voir comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Maintenant, toutes les parties viennent aussi, et on essaie de tout faire pour aider, non seulement dans, la, dans le domaine sanitaire, mais de l'éducation, du climat, etc. Donc, l'ancien Premier ministre, euh, même est au courant de tout cela. Maintenant, comment est-ce que cela est possible Je ne parle pas français, pas parce que je suis stupide, mais juste que je n'aime pas la présentation en français. Maintenant, je suis en train de parler de RISP. Je vais en parler, mais euh, la diapo n'est pas présente, donc je vais continuer directement. Cela fait quelques années que nous avons commencé la première implémentation, nous avons commencé à travailler avec Norad et les équipes en Afrique du Sud. Nous avons collaboré avec les universités du de, de Cap-Ouest, Western Cape en Afrique du Sud, pour pouvoir mettre en place les portails. Donc, voilà. Maintenant, j'ai parlé des projets de doctorat et nous avons également continué à travailler pour la recherche. Maintenant, je dis que ça traverse les géographies, non seulement en Afrique, ça a commencé en Afrique australe, puis après euh, le reste de l'Afrique, puis l'Inde, l'Asie. Et donc, c'est une technologie euh, qui quitte Microsoft Access pour s'adapter à toutes les autres technologies disponibles. Donc, DHS-2 est devenu 2.0 et c'est ce qui lui a permis de pouvoir s'adapter à Internet et aussi le fait de mettre cela à jour a permis que cela puisse être interactif avec toutes les autres technologies et tous les cas d'utilisation. Donc, ça prend en compte plusieurs personnes. Donc, voilà le secret. Alors, nous avons tous ces groupes ISP, ces titulaires de doctorat. Nous avons travaillé avec eux depuis plusieurs années et sept parmi eux euh, continuent de travailler avec nous et nous essayons de former plusieurs encore pour le programme. Donc, même si il y a des financements qui sont arrêtés qui sont arrêtés en 2008 nous continuons toujours de recruter venant des programmes pour ce qui est du système des formations de gestion de l'éducation maintenant collaborant avec les gouvernements les ministères de l'éducation de la santé et nous essayons de renforcer leurs capacités dans les ministères via euh, le design participatif donc nous sommes là pour enseigner aux gens comment est-ce que vous pouvez euh, personnaliser votre système vu les nouvelles demandes et les législations et les connaissances en matière de la situation de la COVID-19, parce que vous ne pouvez pas juste euh, avoir des applications qui ne peuvent pas s'adapter à ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est pour cela que nous parlons d'innovation euh, locale pour euh, le progrès mondial. Donc, maintenant, nous essayons de pouvoir avoir un système d'information euh, pertinent et nous essayons vraiment de le faire en réalité. Nous le faisons ensemble avec les gens qui sont dans les différents pays. Donc, les groupes servent de, de, de, de mentors et ça, nous donnons les informations à ces mentors-là pour pouvoir renforcer les capacités, et les capacités dans les pays. Voilà comment les communautés ont commencé à grandir encore et encore parce que les gens apprennent et font partie de cette famille et ce, pour la vie. Alors, ce que nous faisons, c'est basé sur la connaissance. Cette recherche n'est pas juste sur le plan académique, parce que nous avons 73 personnes qui ont reçu leur doctorat via ce programme. Et même, il y a eu des soutenances le mercredi dernier. Et ils essaient de mettre en place leur propre laboratoire, leur propre laboratoire. Maintenant, en utilisant ces euh, connaissances, on s'améliore en matière d'implémentation, on le partage avec les autres. C'est vrai, voler n'est pas bien, mais dans ce cas, c'est bien pour pouvoir, tous, pour pouvoir tous avancer. Maintenant, il y a eu une sorte de dissémination, dissémination de ces mêmes innovations dans tous les pays et les académies sur, dans les régions. Et cela est dirigé par les groupes HISP de manière locale dans les régions et on partage les expériences et on doit prendre tirer profit des meilleures expériences. Donc, si un pays X peut le faire, un autre peut aussi le faire. Donc, on n'essaie pas de noter les gens. On peut partager les expériences et les connaissances. Donc, ces groupes HISP euh, aident ces étudiants en doctorat pour qu'ils puissent développer euh, l'application et l'améliorer dans leurs différents pays. Ces étudiants font tout pour renforcer les capacités et pour mettre à votre disposition les solutions. Donc voilà, euh, les groupes ISP, nous avons 17. Nous avons un nouveau au Pakistan euh, durant la pandémie. Maintenant, il y a les partenaires comme le Gavi qui nous ont aidés. Donc, ces groupes sont importants pour nous aider. Pour avoir des soutien euh, au ministère dans tous les pays et à travers le temps. C'est pour cela que j'en je, parle, parce que nous avons besoin euh, de savoir comment est-ce que euh, cela pourrait nous aider, parce que notre raison d'être ici, c'est pour voir comment est-ce que ça se passe dans les pays. Ça nous aide à être dans une communauté où tout le monde peut croître et briller. Donc l'expérience sur le terrain est très importante pour comprendre comment est-ce que le DHIS2 est, serait important pour les années à venir et essayer de comprendre peut-être comment est-ce qu'on n'atteint pas les objectifs et aussi Comment changer la plateforme pour qu'elle soit encore plus pertinente? Alors, comme je disais, les groupes risques sont importants et les partenariats que nous avons avec nos donateurs nous ont permis d'avancer très rapidement, plus rapide, rapidement comme jamais durant la pandémie, parce que nous avons déjà ce partenariat, cette confiance. On a déjà montré que euh, nous pouvons être pertinents Durant la pandémie, parce que les cas d'utilisation sont les mêmes partout. Nous essayons de pouvoir soutenir les pays de manière numérique et à chaque fois. Donc, comme je disais, on en a besoin pour partager des expériences et avancer ensemble. À la fin, on va essayer de tout partager pour qu'on avance tous ensemble. Maintenant, euh, le 27 janvier 2020, euh, le Sri Lanka a eu son premier cas de COVID-19. Et nous savons qu'il y a un groupe très fort là-bas au Sri Lanka. Et le 29 janvier 2022, le module Port of Entry, ou les ports d'entrée, ont été implémentés du DHSD. 2 Max et tout le monde. Nous avons un petit problème de son, pardonnez-nous. Je disais que demain, euh, durant la séance plénière, on va parler du Sri Lanka et de son expérience. Maintenant, il y a 47 pays qui utilisent des HS2 seulement pour la COVID-19, mais aussi pour euh, rendre la vaccination possible. Donc, ça a permis euh, d'avoir les vaccinations au Rwanda et nous avons vu même qu'en Norvège, voilà ce que dit euh, le les journaux, parce que ça dit qu'au Sri Lanka et en Ouganda, ils ont utilisé euh, les logiciels que nous avons mis en place pour pouvoir euh, informer les décisions dans les communautés et s'en sortir. Donc, la Norvège était le, pays, le premier pays à utiliser DHS-2 pour traquer les contacts. Donc Maintenant, les autres pays discutent avec nous pour voir si dhis 2 peut survivre les cinq prochaines années. Et nous pensons que oui. Et nous pensons que ça va continuer pendant longtemps. Donc, voilà les arguments euh, que je vous ai présentés plus tôt, voir comment est-ce que nous allons euh, mobiliser les communautés dans le monde. Donc, je remercie encore le NORAD qui, euh, des semaines avant le confinement, euh, nous a aidés financièrement et nous savons que nous avons une bonne capacité en matière budgétaire. Donc, quand nous sommes partis, on devait avoir 10 millions, mais on nous a dit de pouvoir être visionnaire pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir résoudre le problème. Donc, également, nous avons notre plateforme numérique qui nous a beaucoup aidé pour l'innovation dans tout le monde et entier, et aussi apporter des innovations numériques pour résoudre le problème de la COVID-19 dans le monde. Donc, le dhts 2 est une plateforme générique. Pourquoi alors aller bien au-delà de la santé? Évidemment, parce que nous avons mis cela en place dans le domaine de l'agriculture, la nutrition, le domaine de l'éducation et le domaine du climat. Donc... Quand on arrive dans toute la communauté, tout le monde essaie d'utiliser euh, ce pro programme, que ce soit dans le domaine de l'assainissement et de l'eau, euh, de l'éducation, voir comment est-ce on peut enseigner dans les, les écoles. Donc, je remercie encore l'honorade. Ensuite, on a parlé de la capacité d'utiliser les technologies de l'information dans les pays. Et nous, nous avons des HSE pour l'éducation dans les pays comme l'Ouganda, la Gambie, euh, les Swetini, le Togo, le Mozambique, le Sri Lanka, et nous avons euh, des doctorants qui suivent euh, le programme pour l'éducation. Nous avons fait un travail fantastique pour l'Académie euh, de l'éducation à Banjul en matière de dhs 2 où il y avait des représentants du, des ministères de la santé dans plusieurs pays qui étaient représentés et c'était euh, 218 participants et nous, nous avons également euh, des discussions sur l'éducation plus tard pour ceux qui sont intéressés pour, parce que cela a beaucoup euh, aidé dans le domaine de l'éducation puisque l'éducation est très importante et souvent euh, il arrive que dans les programmes à l'école que ce soit aussi les vaccinations ça a lieu euh, dans les écoles donc le DIGSE nous a beaucoup aidé pour avoir les nombres exacts dans les pays et vous allez plus euh, écouter parler de ça le euh, jeudi, euh, lors des prochaines séances, lorsqu'on va faire la présentation sur l'Ouganda. Maintenant, nous avons également euh, cette photo venant de l'Ouganda. Je n'ai pas euh, beaucoup d'informations sur les cas, mais je sais qu'il y a eu euh, le, le gouvernement ougandais qui a utilisé DHS2 pour... Euh, pouvoir atteindre plusieurs des ODD et aussi résoudre plusieurs problèmes qui sont déjà présents dans le pays et pouvoir développer le pays. Donc, le DHSG a beaucoup aidé en matière de progrès de développement dans le pays. Maintenant. Je vais essayer de résumer cette dernière diapo. Euh, nous ne disons pas que DHSE peut tout faire parce que c'est impossible, mais on peut quand même mettre en place les, les, les plateformes nécessaires pour pouvoir insérer les données dans vos pays et, et aussi euh, intégrer les questions de l'agriculture, de la nutrition, euh, de la sécurité alimentaire. Et nous allons en parler le mercredi. Donc, euh, je crois que c'est la fin de ma présentation. Je crois que j'ai utilisé, euh, utilisé beaucoup de temps. Donc, euh, je vous remercie quand même euh, de votre aimable attention. Et ici, on peut voir comment on a travaillé au Mozambique pour pouvoir euh, suivre euh, la température des vaccins. Merci encore de votre attention.